I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky and all Ouais je crois que j'ai mis sur les... Nous on bédard à mort J't'ai frit Ah tu te baisses bande d'enfoiré Le 49 Eh hé, Nous on bédard à mort J't'ai frit J'ajoute une copine, ma t'as pas de corps C'est plus qu'un plaisir On a compris que c'était plus enrichissant devant ta mort J'entame la discussion qui nous emmène droit dans la chambre Là c'est qu'un plaisir de, lui, de gué et je ressors de la lave de coller en vente Kali C'est pas du Rakenrod Donc quand je sors ma guitare j'ai mes gants On est devenus ce qu'on voulait hier, être C'était hier des Dibons hey. Moi, J'ai pas peur des gens. En fait, il n'y a que des salades. Ça crime, ça n'agit même pas quand ça fait des descentes. Ah, tu me reconnais Tu me reconnais pas dans ce cas-là. Me guette pas pour des regards. Trop que J'en ai mis des patates. J'ai grandi dans un check sous le respect. C'est la base. Mes pile se sont collés C'est une nouvelle portée. J'ai pas de de la J'ai pas pas J'ai pas, mais pas, mais pas quand ça va, pas, m'en la des ou Bien, je suis sous le pêche, mon cerveau se divertir biggie. Quand tout passe à part, plus aucun bruit. Demande pourquoi ils nous pour des dévils. Sois quand la chance à pour un débit. T'as fait 4 sur ta plaque. je suis en, table, en fait. L'objectif ah, ah. est de devenir riche. Devant mon prénom, je vais qu'il le frie. Ouais le 4 9, il connaisse on a, on a remplacé Jack par le Télé, Je donne le move mais je galette On relance je mets une note écrit. Tu nous grinna un mouvement, Ça qui finit max, il nous t'a Depuis moi, lever ma son moi pas ceux qui parlent, tu terrain dans ta tête comme ça tu restes parce que mais j'aimerais quand même pas terminer On va se on va se faire on on je pas de ligne, je t'as pas de ligne. Je suis un Rasta toute l'année, sous sautisique. C'est parti, y'a des bêtises. Putain, là j'ai les couches, je me déshabille. Cette année, c'est ma Et je fais des gros bisous oh, à ceux le qui port, suivent. Même. Les jaloux, je les tartine. Mais pourquoi descendre t <rires> C'est la guerre que des enfants de malheur C'est sorti de vous faire pas de règles C'est pour ça J'ai esquivé mec. frère C'est un film un de rue le c'est thème On prend vos et tout ce qui Tu un un peu comme c'est du Va bien. Zéro Il est là, il est là, pa pa pa, Il a de la chance, il a de la chance. Putain. Oh oui. Oh, j'adore quand ça passe. Voilà. Oh j'ai que des crabeurs On savoir que là bah je suis pas la haine, haine. Hein. J'ai oh, Ma lumière. à chaque fois mais à chaque fois veux... que je veux le point, il fait des trucs de chinois là on dirait S.Y.O. T'es Que je le faire oh et puis tu commence à voir trop calme Tu oublies les clés dans ton char Call un Uber Ta mère la pute carouette. Mauvaise adresse T'es rendu où je tue Tu t'es perdu mais t'es lit Landman veille tu te réveilles très Perdu ah, ma line mais je m'en crisse C'est la vie oh, quand t'es LX Sensuel quand il lèche mon lor T'es la source car c'est tu l'or J'ai de vie DJ arrive sans une job J'entreprends à toi tu préfères aller l'éclat On me traitait de fou parce que je suis mais à l'école Maintenant que c'est légal tout le monde rigole pas pop des il énorme tu où tu retournes à l'école pack dans 2-9 c'est le cheat cut hot my line cause j'ai la lima t'avais avec Paris dans sa bima 400 minimum où on fit pas 30 gouttes minimum dans mon backboard black diamond analysé 4 coûte cool cher cher mais t'es fier de ton âge Je pack the fuck rocky ball